accompagnerait dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des amis cocottes que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Alors aujourd'hui je voulais te parler de la charge mentale parce que je trouve que euh, notamment dans le zéro déchet j'en entends énormément parler du côté de euh, le zéro déchet ou euh, l'écologie c'est bien mais ça va encore me donner des challenges supplémentaires et dans ma vie j'ai pas le temps pour ça, je suis déjà overbookée, euh, ma vie de maman, ma vie de femme ne me permet pas de me challenger davantage, euh, ma charge mentale est déjà à son maximum. Alors avant de continuer je vais définir avec toi ce qu'est la charge mentale, parce qu'on en entend beaucoup parler. Et la charge mentale, c'est quoi C'est en fait un, un principe de charge cognitive. Donc ça peut être tout à fait lié à la femme comme à l'homme, mais c'est principalement féminin. C'est vraiment toutes les charges liées, par exemple, à sa vie de famille, à sa vie de femme, à la vie du foyer, à la vie euh, sociale, qui est à mener à aussi toute l'organisation de la maison, l'organisation de la vie de famille, qui est un sacré challenge au quotidien. Je te l'accorde, puisque je suis maman de trois petites têtes blondes, que je suis aussi euh, femme et épouse de Monsieur Cocotte, que, euh, au-delà des podcasts, des vidéos sur YouTube ou du blog, je suis également présidente d'une association zéro déchet dans laquelle j'interviens en tant qu'animatrice. Je suis également conférencière, donc je sais très bien de quoi je vais te parler aujourd'hui. Et c'est un véritable challenge, oui, je te l'accorde, en tant que femme, d'accorder toutes les facettes de notre... Vie, toutes les facettes de notre personnalité et de notre, de notre nous en fait. Donc je voulais te parler de cette charge mentale parce que souvent lorsque j'interviens dans les ateliers par rapport aux actions et aux animations que, que je fais pour l'association The Family Cocotte, beaucoup de personnes, notamment principalement des femmes, me euh, disent gentiment « Oui, mais Carole, moi j'aimerais bien faire tout ce que tu fais. J'aimerais bien euh, agir pour l'environnement, réussir à changer certaines facettes de mon mode de vie. Mais concrètement, comment je vais pouvoir trouver ?» le temps alors que je suis déjà submergée de toutes ces choses à faire. Alors moi, toutes ces choses à faire, je les appelle mes obligations, parce que oui, en fait, ça fait partie de notre vie. On a un, une certaine, euh, on a des certaines obligations, mais euh, des fois, j'aime bien aussi que ces obligations euh, euh, me lâchent un petit peu la grappe. Mais en fait, c'est surtout à moi aussi de lâcher prise. Alors moi aujourd'hui, ce que je voulais te partager dans ce podcast, c'est la vision de ce que j'ai pu euh, voir depuis des mois, depuis des années, sur le lien étroit, je dirais presque même intime, du zéro déchet, de l'écologie, par rapport en fait à... Euh, un rôle, C'est comme si on, la femme avait un énorme rôle à jouer vis-à-vis -vis de l'écologie. Je dis ça pourquoi Parce que que ce soit au niveau de mes réseaux sociaux, au niveau du blog, au niveau même des animations euh, en, en local avec euh, l'association The Family Cocotte quand on fait des ateliers, des conférences, etc. Je peux te dire qu'à plus de 90%, c'est un public féminin. Donc on voit très bien que le zéro déchet est très lié au féminin. Quand on regarde par exemple sur les réseaux sociaux, les podcasts, tout ce qui va tourner autour du bien-être, autour de l'écologie, du zéro déchet, du, de tout ce qui est développement personnel, d'également tout ce qui va être euh, la bienveillance en, envers soi, envers ses enfants... Tout ça est très féminin, on est dans ce qu'on appelle le care en anglais, enfin j'ai un accent euh, exécrable, mais on est vraiment sur le prendre soin d'eux, et ce côté-là de prendre soin d'eux, c'est aussi quelque chose qui est un peu dans notre ADN de femme, un peu dans notre ADN aussi de petites filles, parce qu'on voit souvent les petites filles, moi je vois par exemple avec Juliette, et pourtant elle, on joue, euh, voilà, elle est avec ses deux, ses deux frères aînés, mais Juliette, elle va être très être euh, sur le je prends soin de faire attention, par exemple, à est-ce que tout le monde a, a bien à manger avant qu'elle même se mange, ou euh, euh, quand quelqu'un se fait mal, tout de suite elle va, elle va être très Attentive et très empathique envers autrui par rapport euh, aux garçons, et pourtant je fais attention, si je puis dire, euh, à ne pas genrer euh, tout. Mais on se rend compte que en fait on, on est, je dirais, programmé pour interagir de cette façon là, puisque le féminin est quand même euh, fait pour euh, que l'homme puissent euh, ben, perdurer donc euh, la femme est faite pour prendre soin d'eux et pour euh, ben, faire en sorte d'avoir euh, ben, d'avoir des enfants et donc de là on est programmé pour euh, notre euh, futur euh, notre futur nous si je puis dire et donc toute cette euh, toutes ces phases là très mélangées qui sont principalement féminines, bah, sont en fait une, une charge pour la femme. Mais en même temps, euh, moi j'ai pu le voir, j'ai pu le constater et je le vis au quotidien, c'est qu'en fait l'effort, le, si je puis dire, que ça m'a demandé au départ, à l'heure actuelle me donne une liberté, mais vraiment totale sur, euh, bah, sur toutes les charges qui vont être liées par exemple plus au ménage. Ça veut dire que j'ai le temps pour moi de faire du développement personnel, de m'instruire, de, de lire, j'ai le temps de développer certaines choses dont j'ai vraiment envie pour euh, bah, aller au plus rapide sur par exemple les tâches ménagères, sur le côté euh, par exemple de euh, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Bah, je sais que euh, chaque fin de mois, je fait des menus. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le compte Insta de The Family Cocotte, vous trouverez à la une les menus pour le mois. Parce qu'en fait, je fais les menus pour le mois, ce qui me permet après, toutes les semaines, de faire ma liste de courses en fonction de ce que j'ai réellement besoin. Et je vais à l'essentiel. Et tout, tout cet apprentissage en fait que le Zéro Déchet a pu m'apporter, tout ce changement de mode de vie qui, je ne dis pas, au départ demande un certain, euh, ben un certain effort quand même. Parce qu'en fait, hein, changer son, son mode de vie, c'est aussi changer ses habitudes. Et changer ses habitudes, c'est quelque chose qui, dans le temps, peut être, euh, je dirais, pas facile. Mais c'est sûr que là où il faut le faire intelligemment, c'est qu'il faut le prendre point par point. C'est sûr que si vous vous dites, bon allez, euh, aujourd'hui euh, je désencombre et puis en même temps je fais mes courses en mode zéro déchet et euh, j'ai prévu euh, à la suite de ces courses de faire ma lessive, mon produit vaisselle et euh, mon produit de la vaisselle et en même temps de trier ma garde-robe, je vais tout de suite t'arrêter et te dire, choisis un objectif pour aujourd'hui et tu passeras à un prochain objectif quand le premier challenge sera rempli parce que c'est vraiment important nous à la maison aujourd'hui ça fait huit ans huit ans qu'on a entamé notre transition et il y a encore des moments où je lâche prise tout simplement parce que il y a aussi des moments où je me sens bah, peut-être euh, plus fatiguée, où il y a des moments aussi, bah, euh, j'ai pas spécialement envie de faire à manger, et que euh, bah, que ce soit euh, les enfants ou Monsieur Cocotte, il me demande tout simplement de se faire un junk food, et que bah, moi, j'ai pas envie de passer mon temps le soir même à aller chercher des burgers, et bah, je dis, ok, on va chercher de la junk food, et on lâche prise et ce qui est assez fou, quand on regarde d'assez près ce phénomène, c'est qu'on se rend compte que la question de l'écologie, la question du prendre soin de, la question de l'empathie, du côté de la bienveillance, l'écoute, notamment tout ce qui va être euh, l'éducation bienveillante, le fait de, de prendre l'humain au cœur de certaines problématiques... Eh bien, on se rend compte que la femme est présente. Et au-delà de du côté où on pourrait croire que c'est une charge mentale, je pense plutôt que c'est un véritable euh, challenge euh, sociétal et environnemental. Parce qu'on voit très bien qu'au euh, cœur de, ce, de cette prise de conscience, c'est avant tout la femme qui est présente, qui répond présente. Donc, bien au-delà de la charge mentale et de ce challenge, je pense qu'on a véritable un, un véritable rôle, pardon, on a un véritable rôle à jouer, c'est d'emmener en fait euh, nos familles dans cette aventure, de les emporter avec nous et dans cette euh, façon de prendre soin d'eux, euh, d'ouvrir en fait les mentalités, de d'aussi transmettre cela à nos enfants. Parce que si pour nous cela demande un changement d'habitude, un changement de façon de faire, un changement de mode de vie, pour les enfants, toutes ces connaissances faites, toutes ces acquisitions faites durant l'enfance seront d'autant plus faciles à mettre en place à l'avenir tous ces gestes qui nous demandent aujourd'hui d'avoir une prise de conscience, d'avoir une réflexion sur notre façon de faire, sera beaucoup plus fluide lorsque l'acquisition est faite, vraiment depuis la plus tendre enfance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. L'importance de la transmission et l'importance de la mission, je dirais, du, du féminin vis-à-vis,